Pas du tout prévu, mais là d'un coup j'ai décidé de vlogger Et du coup on va commencer avec mon téléphone Et en rentrant on récupère la caméra et on continue avec la caméra J'espère que vous allez bien, on est samedi Je ne sais pas on est le combien, on est le combien le 11, on est le 11 février et euh, bah, écoutez j'espère que vous allez bien, il fait chaud à Singapour, je suis en sueur, il y a un petit peu de vent mais il fait chaud et donc euh, aujourd'hui on est parti ce matin Bah écoutez, euh, à la mosquée, euh, déposer les filles, euh, donc elles sont parties à la mosquée et là sur le chemin du retour on s'est arrêté, euh, elles sont en train de jouer au parc, dans un parc. Ça va Lania Marianne, ça va Parce qu'habituellement c'est... C'est plein, c'est plein. Vous venez ici le matin tôt ou le soir, c'est plein. Et là, on est passé par ici, je, je me suis dit, allez, on va faire un petit, on va s'arrêter. Voilà, donc du coup, euh, cette nouvelle série de vlogs, euh, en fait, ça fait un moment que ça trotte dans ma tête. Et ce qui m'a vraiment, vraiment motivée, c'est euh, le message d'une copine. Une copine, d'ailleurs, c'est une abonnée, en fait. Euh, elle est venue une fois à Singapour, je vous en ai déjà parlé si vous me suivez sur Instagram. Euh, vous avez peut-être vu son visage euh, sur Instagram puisque euh, j'avais fait un live en fait en, pour parler du vaginisme et elle m'a fait la surprise et elle était dans le live et elle a témoigné. Donc en fait c'est une, une abonnée qui est devenue une, une très bonne copine, on s'envoie des messages euh, très souvent et euh, donc il n'y a pas longtemps elle m'a laissé un message et elle me disait écoute Hasna tu sais tes blogs, je suis tombée par hasard dessus et, euh, et en fait je regardé à une période de ma vie où, euh, où j'étais très seule et euh, j'adorais en fait euh, regarder tes vlogs je, je, c'était comme si, euh, si tu étais une copine ou ma grande soeur et franchement ça m'a énormément touchée ça m'a énormément touchée, c'est pas la première fois qu'on me dit ça et du coup je me suis dit mais pourquoi pas reprendre tout simplement des vlogs tout simples. vous voyez comme ça à l'arrache pas besoin de préparation, vraiment euh, euh, la vraie vie quoi, vous voyez pas de préparation pas forcément super bien filmé et vous montrer aussi quelque part le, la vraie vie à Singapour parce que c'est vrai que j'ai quelques vidéos, j'ai des vidéos de Singapour, c'est beaucoup de sorties, des activités. Mais au final, le quotidien, la vraie vie quotidienne, c'est voilà, déposer les enfants, les récupérer de l'école, les devoirs, ceci, cela. Et quelque part, c'est aussi vous partager tout ça. Donc, on y va Parce qu'aujourd'hui, euh, on a plein de trucs à faire. C'est le problème en fait, là, ils veulent plus partir. Ils ne veulent plus partir alors que je leur ai dit 5 minutes, 5 minutes. Euh... Il est déjà 16h. Il est bientôt 16h. Euh, le truc c'est que le seul créneau qu'on a trouvé, euh, c'est dans une mosquée. Donc je vous parle des cours d'arabe. Est-ce que je l'ai précisé je... Oui, je vous ai dit qu'on était partis à la mosquée. Et, euh, donc en fait dans les mosquées ici à Singapour, vous avez énormément de mosquées qui proposent un programme qui s'appelle A Live. A Live donc c'est un programme religieux, voilà. Et donc tous les enfants et toutes les mosquées suivent le même programme. Ils ont bien sûr des niveaux. Et donc on a décidé de les inscrire cette année. Donc une copine m'en avait parlé. Je me suis dit, pourquoi pas Et franchement, c'est super intéressant. Je vous montrerai tout à l'heure, plus tard, leur livre. La semaine dernière, on a... Euh, on a travaillé sur le. C'est très centré sur la, le professeur Salem sur sa vie, etc. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des. Euh, les cours sont donnés en anglais et c'est toujours. Il y a toujours un lien avec Singapour puisque la plupart des enfants qui sont dans, dans qui suivent ce programme, ce sont des Singapouriens. Alors, on a galéré à trouver une mosquée parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de mosquées qui proposent des cours en malais. Voilà, donc il faut trouver une mosquée où il y a des cours en anglais. Donc le programme live, ce qui est cool, c'est que c'est donné en anglais. Les filles, elles adorent. Et surtout, en fait, je vous assure que. Euh, ce qui était important pour nous, c'était vraiment euh Qu'elles soient dans une mosquée, qu'elles rencontrent des enfants en fait, musulmans, des filles, des garçons. Voilà, qu'elles aient un moment dans la semaine où elles sont avec des musulmans dans une mosquée, à apprendre les mêmes choses. Parce que des fois, je vous assure qu'elles me disent, quand je leur dis, allez, les filles, on fait un peu d'arabe, elles me disent, ouais, mais maman, moi, je parle pas l'arabe. Moi, mais ceci, je leur dis. Et moi, je leur dis, mais écoutez, les filles, vous savez, ici, les, les, les, les Malais, ben, ils apprennent aussi l'arabe, et pourtant, c'est pas leur langue, et c'est aussi difficile pour eux. Et, et, et là, franchement, elles sont super contentes. Et elles me disent, ah, maman, tu sais, euh, t'as vu ma copine aussi, euh, elle fait la prière. Euh, t'as vu ma copine aussi, cela. Je leur dis, ben voilà. Donc, euh, c'était vraiment important pour nous qu'elle euh, qu'elle soit entourée, qu'elle qu'elle qu qu sente en fait qu'elle fait partie d'une communauté. Vous voyez. Euh, euh, voilà. Et euh, après l'inconvénient, je vais pas vous mentir, c'est que ça nous prend tout le samedi quasiment puisque étant donné qu'on n'a pas de, de voiture ici. Euh, aller jusqu'à la mosquée puisque euh, la plupart des créneaux sont pris assez rapidement on n'a pas pu avoir de place pourtant on y était le jour j euh, première heure mais on n'a pas pu avoir de place donc du coup on a une mosquée qui n'est pas très loin mais au final prendre le bus prendre le métro euh, bah, ça prend du temps et euh, elles ont cours de 11h à 15 14h30 et au final on part de la maison à 10h et on rentre, il est 16h30, donc ça nous prend tout le samedi mais bon c'est pour une bonne cause, pour une bonne chose et euh, donc du coup en, en général ce qu'on fait c'est qu'on les dépose à la mosquée et le problème c'est qu'on n'a pas le temps de rentrer à la maison donc du coup il faut rester pas loin, on reste pas loin euh, voilà, après bon ça permet aussi de prier la prière d'Odorel à la mosquée euh, euh, avant de les récupérer et, et voilà, mais euh, c'est vrai qu'à là je me dis si, si on avait une voiture ça, ça serait beaucoup plus simple donc, en fait, ces vidéos, ces vlogs, c'est vous montrer aussi un peu tout ça. Vous voyez le quotidien, le, le, le, le vrai quotidien d'une expatriée, puisque oui, on est expatrié ici. Euh, et, euh, et comme vous pouvez voir, il y a toujours des avantages partout et des inconvénients. Euh, en tout cas, voilà, pour, pour ce samedi. Et donc là, ce qu'on va faire tout à l'heure, on va rentrer. On peut y aller les enfants On y va Deux, deux minutes, Haroun, s'il te plaît. Ça va être difficile, hein Deux minutes, maman, oui Oui On doit encore partir quelque part 100 100 minutes Non, ce n'est pas possible, Haroun. 5 oui. minutes, 5 minutes, ok Allez. No. Ok, 2 minutes. No. How many minutes do you want 10 um, 10, ten. Ten, ok, 10. Allez, 10 minutes et on y va. Donc, oui. je vous disais... Oui, Haroun, oui, Harun, oui. oui. <rire> Je vous disais, euh, on va aller euh, tout à l'heure, il y a à Expo, à Expo, ici, pas loin. Il euh, y a un événement avec... Euh, énormément de stands, en fait, euh, des associations musulmanes, etc. Et euh, il y a une collecte aussi qui est organisée de vêtements euh, à Singapour. Je ne sais pas si vous avez suivi les news. Euh, je, celles qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez vu toutes les photos que j'ai partagées. Donc, il y a une collecte qui a été organisée gigantesque. Et ça a été organisé, en fait, dans les, dans les locaux de mon ancien job, puisque je vous en parlerai une autre fois, pour l'instant j'ai décidé de prendre une pause, ceux qui me suivent, vous savez que je travaillais en tant qu'intérieur stylist pour un groupe, et donc en fait, euh, euh, le, on a des locaux gigantesques depuis pas très longtemps, et, euh, et la collecte a été organisée là-bas, sauf qu'il y a eu des dons mais euh, énormes, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas pu, euh, ça a été très difficile à gérer, donc ils ont arrêté pour l'instant, euh, du coup moi j'avais préparé des sacs que je devais aller déposer hier et j'ai pas pu les déposer donc du coup on va aller à Expo puisqu'à Expo il y a une autre organisation qui en association, qui, en partenariat avec une association turque ouah il fait chaud là on va y aller hein on peut pas rester à l'extérieur en fait avec une association turque récolte les vêtements en fait ce qui est bien pour ce, ce, ce, cette récolte là ils récolte les vêtements alors pour, euh, pour cette récolte là alors pour cette récolte-là, ce ne sont pas forcément des vêtements divers. Ils acceptent tout type de vêtements puisque les vêtements en fait vont être revendus et ils vont utiliser donc cet argent pour euh, les envoyer là-bas et pour euh, aider et surtout donner des, des, des produits de première nécessité, notamment euh, les couches pour les bébés, le lait, voyez les matelas, euh, les tentes, etc. On euh, 15 minutes à avoir un taxi. Euh, donc là on s'en va, euh, on a préparé des sacs. On a trié directement parce que le problème c'est qu'il y a plein de personnes qui ramènent des sacs et c'est mélangé. Et donc du coup après ce qui se passe c'est qu'il faut vider les sacs et trier vêtements de femmes, vêtements d'enfants, les couvertures etc. Donc j'ai bouqué un taxi, euh, un grade. Il arrive normalement dans quelques minutes. Oh, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai utilisé cette caméra. C'était euh, au Sri Lanka. On a réussi à avoir un taxi. Oh, j'ai mal aux yeux. Euh, après 15 minutes... Et il est exactement 5h27 et la collecte c'est jusqu'à 18h. On n'est pas très loin, donc on va pas tarder à y arriver. Euh, la collecte elle, elle a lieu au fait à, à un événement, c'est un peu l'équivalent du Bourget chez nous. Euh, c'est un espace gigantesque où il y a très souvent euh, des événements en fait, qui sont organisés. Et là ce week-end il y a l'événement, il euh, ils appellent ça Halal, Singapour, où il y a plein de stands, de... de on va découvrir ça ensemble en fait, mais euh, je pense que souvent quand ils mettent halal, c'est beaucoup de restaurants, de produits alimentaires, etc. Mais euh, j'ai vu qu'il y avait aussi des associations euh, et autres. Bon, on y va. Voilà, on y arrive. Donc c'est le hall 6. C'est ça Yes. Alors, il euh, y a un mall qui est collé pas loin. Tout à l'heure, les filles, on ira faire un tour au mall, ok, avant de rentrer à la maison. Ah, on voilà, on y va, on y est, on y est. On y est. Et il est 17h35. Hein. 17h35. Il, il y a un de ces mondes. On fera un tour tout à l'heure, là, on essaie de trouver euh, où il faut déposer les vêtements. Et après, on ira faire un tour. Je vais vous montrer ma tête un peu. En fait, les Singapouriens adorent manger. Alors imaginez-vous là, euh, quand vous avez un, un événement avec plein de stands euh, de, de, avec de la bouffe, bah les gens, ils sont là. Ils sont là, ils achètent, ils mangent, ils goûtent. Je vous ferai montrer tout à l'heure à l'extérieur. Les gens achètent et euh, ils se posent soit à l'intérieur ou alors à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a pas mal, pas mal, pas mal de choix. Vraiment un peu de tout, beaucoup de local. Attendez, on va aller voir le coup viral, ça a l'air sympa ça. Ça c'est... je pense c'est traditionnel. Bon, voilà, on y va. C'est vraiment blindé de chez blindé. Waouh C'est 18h36, je sais, il est tard, mais j'ai pas bu mon café et là je suis décalée, donc il me faut mon café. Euh, et en fait, il y a une application ici à Singapour, si vous venez à Singapour. Donc en gros, l'enseigne s'appelle Flash et ils ont plein de petits euh, euh, magasins un peu partout. Et quand vous ouvrez l'application, ils vous disent le plus proche. Donc vous commandez votre café, votre boisson et ensuite vous allez chercher dès que c'est prêt. Donc là, voilà, c'est fait. Okay. On va faire un tour dans le mall. C'est un mall tout près de l'aéroport, près d'expo. Et en fait, vous avez pas mal de magasins outlet aussi ici. On va profiter dès qu'on est ici. On va faire un petit tour et ensuite on, ira. on prendra le métro et on rentre à la maison. Allez, je vais d'abord récupérer mon café. Voilà, en fait vous venez et vous, tout simplement, vous vous servez, quoi. Vous prenez votre, votre café, votre high. Les filles, ça c'est pour vous Elles ont pris un banana choco. Tiens, Mariam. Hop. Voilà, j'ai enfin mon café. Café. C'est ce qui me fait tenir, mon carburant. Et bah écoutez, on va faire un tour. Hein. Euh, franchement, on vient pas souvent euh, dans les molles. Mais euh, là celui-ci n'est pas plein mais en général à Singapour il y a des molles quasiment partout quasiment, quasiment à toutes les stations de métro et très souvent il y a du monde. comme ma copine Je veux dire c'est une expression en fait golden fish. Bon, je crois qu'il pourrait rester des heures. pourrait rester des heures à regarder les poissons. Après les... Oh, après, les poissons, on a droit... après les poissons on a droit aux hamsters Ils veulent un hamster Ils négocient ça depuis un an Mais c'est pas possible On termine ici au kebab tacos burritos Ça s'appelle euh, Stuffed C'est halal Et euh, franchement c'est bon euh, C'est bon Il y a du choix Bon je vais quand même faire la conclusion parce qu'en fait le problème avec mes vlogs c'est que très souvent je commence à vlogger, attendez je prends mon téléphone, Hop, je vais le mettre en silence et en fait je ne fais pas de conclusion et c'est ce qui a failli se passer sauf que je suis partie récupérer mon ordi et il y avait l'appareil photo et je me suis dit ah mince, j'ai pas fait la conclusion du vlog. Alors je sais même pas quand est-ce que je vais te poster ce vlog, il faut que je fasse le montage mais... Euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, en général, sur Instagram notamment, je suis assez... Euh, je publie, etc. et tout. Et c'est vrai que cette semaine, franchement, ça a été une semaine... Euh, j'étais pas bien du tout. Franchement, j'étais pas bien du tout. Et franchement, comment être bien euh, en sachant ce, que, ce qui s'est passé en, en Turquie et en Syrie Comment... C'est... Euh, franchement, j'ai voilà, eu beaucoup de mal à... Euh, toute cette semaine à dormir en me réveillant c'est la première chose à laquelle je pensais en regardant les réseaux sociaux je regardais les news etc vous tombez sur les vidéos euh, franchement c'est euh, vraiment euh, c'est une situation quand même qui est très dure et, euh, et donc du coup sincèrement cette semaine euh, j'ai pas beaucoup posté parce que j'avais juste pas envie de poster j'avais pas le moral en fait j'avais pas le moral du tout et, euh, et franchement il y, y a un hadith du professeur Salam qui dit euh, vous voyez euh, que en fait, on, on, on, les, les musulmans, ils sont comme un seul corps. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est que quand il y en a un qui souffre, c'est comme ça que ça devrait être. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, vous devez aussi vous sentir mal. C'est pas normal de se sentir bien quand, tu, quand on voit quelqu'un en train de souffrir, quand on voit quelqu'un en souffrance. Et quand je parle de souffrance, c'est pas forcément... Euh, là, c'est clair que c'est une catastrophe euh, naturelle, humanitaire, etc. Mais je parle même dans le quotidien, dans notre quotidien. Quand vous voyez quelqu'un qui est pas bien, qui, qui qui sent mal, qui, qui est pas bien euh, vous pouvez pas vous sentir bien en fait, vous voyez euh, et euh, j'ai essayé de partager voilà en, en story des, euh, des liens euh, notamment pour faire des dons, je vous en mettrai euh, en, en barre d'informations mais je pense que franchement il y a eu énormément de partage euh, et euh, chacun à son niveau peut, voilà, chacun à son niveau c'est ma lumière là le truc. Et chacun à son niveau, chacun selon sa situation doit aider, c'est vraiment un devoir en fait. Et comme je dis toujours, si vraiment financièrement on ne peut pas donner, moi le minimum du minimum c'est de lever les mains au ciel et de prier, de prier pour ces personnes, de, de, de, de, de, de prier pour, que, pour, pour, pour les morts et pour les vivants qui ont perdu leurs proches. Et voilà. Et voilà, c'est la, la conclusion de, de, de, de ce vlog. Euh, voilà, j'espère en tout cas que vous serez content de me retrouver en vlog. Et comme je vous disais, ça sera format, format naturel. Voilà. à prendre ou à laisser. Il faut que je regarde ici en fait. Il ne faut pas que je regarde là, ça c'est mon retour écran. Mais euh, je vais essayer de, de travailler un petit peu. Voilà. Euh, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Peut-être demain, peut-être que je vais vloguer demain, pourquoi pas, demain euh, dimanche, euh, une journée avec nous à la maison. Euh, en sachant qu'il y a plein de choses qui m'attendent, euh, notamment beaucoup de devoirs avec les filles. Elles ont eu pas mal de devoirs et euh, aujourd'hui on était en vadrouille, on a vraiment été en vadrouille toute la journée, donc demain on va devoir bosser. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais faire le montage là maintenant, maintenant, maintenant. Allez, c'est parti, on va faire le montage.